Elle finit par sauter le sautit pour venir mettre pigeon de yon dans la loge. Déclaration une la en de la commune de ville Depuis plus de semaines, la commune commune de moment en bas la commune de la gang de la eh bien frères et sœurs bien-aimés, hier, bonne nouvelle. Moune tout sab, yo même qui fait plus passer 10-15 ans à travailler, yo pap sorti quitter zone dans bay bandit. Yo déposé la patte sous trois bandits. Yo coupe tête et yo mette y fait. Allez chez vous bra Frère bien-aimé après plus passé deux semaines, bateau Canada, garano fait pas trop sous la main pays d'Haïti, li tap perturbé gangyo, ministre défense Canada annoncé mission bateau fini. Li remercie équipe pour bon travail ça parce que yo contribué nan aider pays d'Haïti mettre sécurité. <générique> Qui sécurité C'est <générique> ça bien aimé. Voilà les chaises ou non Je comme simple. Commissaire Richmond, bon côté pâle, dans la juridiction Okaï, frappe fort. À la côte mon coquin, papa. Mourir l'hôpital général, Al le ressusciter dans Okaï. C'est un bandit. Pres, kal nan okay. nou pral ou misye. Le commissaire arrivé mettez un bacode, n'a jou passé, ou quittez, mourir, porte-prince, qu'elle ressuscite dans l'Okaï, nous pral présenter au monsieur. Le commissaire mettez monsieur un bacode, monsieur les belle papi, belle papi, si c'est moi-même, cap dit ou pas accroé, sans surprise, ou pral tant de déclarations. Et évidemment mon invité ou galé ou chita faut faut pas rentrer la caisse plaisir toute tripotaille ça dans bon timamite sans retirer et sans mettre bonjour bonsoir tout le monde qui jannouye encore une autre fois m'a merci merci parce que vous faites une confiance pour nous informer ou merci pour fidélité ou avec patience ou merci parce que like merci parce que abonnez merci parce que partager vidéo ça fait nous plaisir ampil. en pile encore une autre fois sur tomber sous chanel là pas hésiter, à la cloche notification pour pour pas rater aucune vidéo. Zombie Pau, Foucault. Yeah, Hier, nous avons présenté au Yon compte Et contre ça, qui c'était, des monts contre Yon au volé. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse là, c'est pété. Un petit cri crack pour nous voir nous gagner. Papa me gagne un cheval li en haut et en bas papa me cheval li en haut et en bas pas hésiter quitter l'élément de réponse par là dans commentaire là ça fait nous plaisir en pile en pile la commune pétion ville localité trousab population en file manchette li debout elle dit le correspond ensemble avec bandi Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, plus passé deux semaines, Moun Petionville a koné mauvais moment. Vite l'homme en bas, si t'y en lè, yon n'a mitan, yon ap monte yon pas C'est sorte qui baille, imbécile, papra. Eh bien, depuis plusieurs jours, frères et sœurs bien-aimés, population a souffri. Gon série de Moun, qui fait plus passer dix ans, qui fait plus passer 15 ans, qui fait 30 ans après Didi, gon série de femmes qui étaient dans quelques localités en dedans comme une petite ville, qui fait plus passer 30 ans à monter cette machine, risquer la vie, pour yo, bousquer l'argent pour pas ici, pour y sembler pas 1000 goudes, pas 500 goudes, pour y yo acheter, y a mout sauter. fin fin un mot sauter, ça, vous comprenez vous construit. Et au fin construit frère et sœurs bien aimé, pour yon bon matin, bandi pousse de yon mette yon de yon. Et yon pa ge l'autre côté pou yon aller. C'est seulement ça yon te possédé. Est-ce que nous kapab kite bandi abdetsu moun kon sa? Même gens ki an pile moun ki nan diaspora, qui te ge bel kayo sou delma, ki te ge bel kayo nan bel air, ki te ge bel kayo nan petionville, ki te ge bel kayo torsel, tabar, etc. Eh Et bien yon bon matin, bandi envahi. Moun sa kite passe tout le temps après dans le pays blanc. Eh bien, c'est comme ça. L'espoir fini pour li. Eh bien, frère, et soeur bien aime, Moun la localité trou sab. Yo même yo di. Eh eh. déjà j'ab bonjour la p'mange ou, Pas dit j'ab bonjour la p'mange ou, Eh bien, faut que nous mette pied nan l'eau puisque mal fini pa ka sot kote le soti. Pour la vin mette pijon de yon en kalonj li. Donc, nous-mêmes bijons, c'est vrai que nous sommes de victimes, mais en nous réunir, nous en nous mette force nous ensemble pour que nous ne mal fini on le son. Eh bien frères et sœurs bien-aimés, c'est une optique ça, population troussable, filet manchette li. Gon série de bandits qui ont débarquer dans zone viennent la troublaille. Yo dit ça pas passer comme ça encore. Hier, yo arrivé déposer la patte sous trois nan bandits. Yo. Depose ou Déposez la pâte sous yon, pas oubliez ma chèque, yon te bien filé, à ton neg yon. Aïe aïe aïe, yon rache neg tant qu'ouvienne sous table machamba. chambas. Yon fil en Après ça, yon assaison neg garçon ensemble avec bon petit acide, <laughs> gasoline, tu comprends? Yon fin mette acide sous yon, e, puis yo passe yon au fou, et c'est bien-aimé. 1500 degrés yon grille, neg yon bien grille face ensemble avec l'insécurité qui fait rage dans le pays d'Haïti. Nous avons pris chèque pour défendre la tête, puisque nous connaissons l'autorité qui l'a, mesdames, mademoiselles et messieurs, chef des gang qui a des problèmes dans la ville Si le cas c'est grâce ensemble avec vous-même, parce que vite l'homme de c'est le pouvoir qui mette là. Nous travaillons ensemble pour nous j'étais Jovenel Moïse. C'est ça que t'es coulé pour que Ariel Henry arrive à côté de là. Donc si nous-mêmes, nous ne prenons devant, si nous-mêmes nous pas à filer manchette nou nous pour que nous mettez Vacabona dans les frères et sœurs bien-aimés, eh bien, dirigez au pape. j'en prend responsabilité par rapport avec bandi à faire population en passé. Bravo, mon troussab. Continuez à frapper, camper sous mon nous Et eh, mesdames, mademoiselles et messieurs, N'entend pas ce yon m'a pleu ensemble avec vous. Ce yon n'a pas de qui te fait que zinglendo pas de saut côté au sauty si, pour yon te débarque dans zone pour yon te vine versa yon vle. M'a rappelé, m'a tout petit. Dans époque où il fête a eu bloc la caille, et bien, magistrat, brigade qui dans la zone, toujours mettez au sous deux pieds de pie militaires yo, pour yon te pendant le fait là, c'est vrai que, les gens qui sont sortis de l'autre côté, qui sont rester de l'autre côté, donc ils ont participé dans le fait là. Ils ont participé à l'étranger, ils ont participer Eh bien, pendant y a participé, participer on vini ensemble avec quelques amis. Et bien, vini on vini ensemble avec des amis, ça, vous, frères et sœurs bien-aimés. Qui ça qui compte passer? Autorité ont toujours au sous deux pieds militaires pour qu'on ait un tel qui est ce Et si vous croisez ensemble avec un monde qui n'est pas connu, un inconnu, un bien-aimé, vous avez un campel pour vous poser yes la question, e qui est ce qui mène là Et dit qui est ce qui mène là Si vous dites c'est un tel qui mène là, vous n'avez pas de problème, vous avez accompagné, vous avez pris côté, vous avez pris le avec vous pour vous assurer que c'est monde qui mène qui mène qui mène là. Parce que y a veillé, vous a contrôlé toute bagaille, vous a protégé la population. Parce que vous connaissez ces chemin de qui mène maling. Immédiatement, vous quittez un inconnu traversé. Immédiatement, vous quittez un bandit traversé. Eh bien, ils commencent à tout y aller, ils commencent à faire bonne. qu'un jour, vous n'êtes ka pas capable d'être le bandit ça. Eh bien, même la caille pour éviter de ravettes qui sont fait, c'est laver ou laver. Ou pas quitter le vaisseau, dormir ensemble avec Crasse. Ou faire Jean ou nettoyer pour graisse ne Eh bien, de même, dirigeant dans zon la zone c'est ça qu'on fait. Pour éviter de les dans la zone eh bien, ils toujours à contrôler. Ils toujours à garder le visage tout le monde. Chaque machine qui passe, vous checkez pour vous, est-ce que vous des inconnus qui font yo passé? Parce que des pour des gens qui passé eh bien, frères et sœurs se bien-aimés, rapidement, yo capable de commencer à et des choses. Vous êtes capable de commencer à faire des choses, la êtes capable de faire capable de pas capable de faire des donc moun tout ça bravo donc dans moment là li mandé pour tout citoyen camper sou brin zigno parce que 50 tig neg 10 neg pas camper un côté et puis 70 70000 moun pour nous tous a courir pour yo eh bien, faut que nous nous pour que nous correspondions ensemble à qui Et c'est en correspondance à qui nous sommes, nous couru qui nous Boris, ici, nous avons pris l'autre bois, nous avons joué ensemble avec Jo Grandi, nous avons cassé maintenant mais yo Et les qui a financé yo. frères so et sœurs bien-aimés, n'a avons débattu comme un matin à Kaili pour nous casser maintenant les Tête ça qui a mal pensé, tête ça qui a créé instabilité, et eh puis on retire tête là qui était cohabitant. Un bagay qui aussi simple. Mesdames, et messieurs, cha y sous tête, li tombe sous épaule. La police nationale annonce yon démantelé yon réseau qui t'apprêl implantel nan opoto. Département la tibonite, nan jou qui saute passe yon la. Parmi yon, de l'autre qui a utilisé le réseau social pour faire comme ce qui souhaitait appliquer dans le programme humanitaire, gouvernement américain mettait de l'autre dans le mois passé. Pour plus de détails, frères et sœurs bien-aimé, on garde et temps de reportage ça. La police dans département de si la Thibonite a écrasé le réseau gang qui a pris sous réseau de gang qui a pris le réseau de qui le le Dans le cadre d'opération, pour attirer gang, cela, plusieurs a eu un mais sous ça. Faut se le dire, arriver ces ions revolver, bah qu'on utilisait les à poper. On a changé qui quantité de gars, qui quantité de meurges, qui quantité panique qui t'es gêné dans cadre côté. On dit que t'es une gang qui t'a formé au poteau Deux jours après, information ça a été divulguée. Nous t'es arrivé démanteler à 99% gang ça qui t'a formé au poteau et nous t'es arrêté. Et William Saint-Just, et Renaud Jean-Baptiste, Eximon Donatien et Azema Gesslinda ont été saisis. Ils un revolver de calibre au cœur, série en fa, falsifié. Quelques jours après le démantèlement de Silla, la police a procédé à l'arrestation de plusieurs autres bandits qui font partie de Gangsilla, qui de Gangsilla, qui font partie de de Monsieur, c'est chef gang, c'est chef gang de ça qui t'a formé au poto. On hein, arrêté monsieur le 8 mars 2023 sous mandat commissaire du gouvernement. Dans même souci, la police pour et protéger et servir la population, Alistair, hein. nous dérivés arrêté Ariel Arielien, alias invité. Do Richmond eh, Wendy, Aurélien Dor Vinson, Noël Ronaldo alias Stivion, et Philius Williamson alias William et Dor Antoine alias Sene. Dans même ces si cas d'opération la police a par mette sous délit individu qui utilisait les réseaux sociaux pour faire comme qui se appliquer pour pour programme gouvernement état zinnier mette qui programme Biden la. La police mettait la main sur deux individus qui sont Mercius Patrick, monsieur qui est 44 ans. La police a arrêté Hollanda, petit homme, 24 ans, avec sa spécialité, c'est escroquerie. Donc, il prend plaisir, fait comme tout le monde les gens téléphone, fait ouvrir l'argent pour dire qu'ils ont réglé tous ces parti pour eux. Ils ont des aux États-Unis, au contraire, ils ont présenté des gens comme avocats qui ont réglé des démarche pour faire rentrer aux États-Unis quand même et dossiers et les Biden. Pour l'un petits hommes qui s'est initié à tel mouvement, pas de mettre de l'eau dans le pour avrir la vérité. Comment est ou la révélation. Mm. Mm. Et TikTok. Bon, peut-être que c'est un faux compte que je mette sur TikTok, c'est ça qui fait que là, je suis dire. Mm. Mm. faut conscient que vous mettez faux compte là. Le... Qui Combien sont affaires à, à faux compte là Faux compte là, c'est parce que je ne encore, déjà, je t'ai juste fait tirer. Je t'ai tiré sur mon évident, ça fait que je là. Et puis, tout chaque fois. Combien, bien, oui. vous faites un faux compte là Faux compte là, à peine d'avoir fait 200 dollars, mais 100 dollars qui ont été chauffés. les sur TikTok, et puis venu me avec Abu Kaalandi. Et puis moi, j'ai juste arrivé à faire faux compte là l'insulé où j'ai besoin de mon fil, l'application, Joe Biden-Bazaou. Et puis moi, j'ai juste arrivé à faire des choses. Ah, ou, de ou ou chose. ou contre, contre, non. vous vous confiez mon voyage dans Joe Biden Non. Patrick, il y a un ancien fédéral qui passait dix ans prison déjà pour question de viol, qui j'ai une arrestation dans 4 là dans quatre dossiers, l'avait mené l'État coupons pilate comme quoi l'État innocent. Donc, vous n'avez pas d'abord dix ans, vous avez fait tentative, vous avez fait viol non, de fait, c'est Son accusation non, après, mal, après mal explication, mal jugé, mal condamné. Moi, je, je fait 10 ans. C'est ça m'a je Je pense que tu es un qui vient faire 10 ans. C'est ça m'a je Je ne suis pas je m'a Je suis pas là ne pas là. Je ne suis pas là pour assister à à la Je pas là. Pourquoi nous pas connaître? Une autre fois encore, la police nationale là a continué à demander si pour la population, dans ceci pour cas continuer missionner, qui est de protéger et de servir la population haïtienne. Bravo la police, bravo, continuez frapper, c'est très très bien. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je vous rappelle que dans le cadre assassinat président Jovenel Moïse, la police a cherché Poste Foge, ensemble avec Poste Bataille, Samblier, Juge Coque, ensemble avec Badio Joseph. Si toutefois, ou avez remarqué moun sa yo quelque part, pas hésite, contactez la police s'il vous plaît. Vous billets pour participation dans nan assassinat, président Jovenel Moïse. Il ne faut pas oublier ça, c'est extrêmement important. Voici so bien aimé, insolite nous pour journée aujourd'hui. Messieurs sa wap gade la, li tête li passe pour Jésus. Ah ah, monsieur, faites dans pays Kenya. Eh bien, frères c'est sœurs so bien aimés Dans le jour passé, monsieur pète courir, il dans la police, tout souhait, tout bouquet. L'elle arrive. Il le, dit, ont la ville en danger. Mais frère, c'est so bien aimé. Est-ce qu'elle a hésité sous la terre, sou te te te, il te comme dans le commissariat ou bien il était comme dans le poste côté Romain ou de pour dire, Ma vie est en danger, s'il te plaît, protège-moi. Jamais. Monsieur fait tête, lui passe pour Jésus-Christ dans le pays. Et puis il débarque dans la police, il fait qu'on est la ville en danger. Sac passé. Population, parti derrière, monsieur. Parti au parti de monsieur, au fait lou qu'on est. Eh bien, il a sacrifié la pendant saison Pâques-là. Et puis après trois jours, la ressuscité. Monsieur, pas d'accord. <laughs> Elle a vous la Mais c'est pas d'accord pour sacrifier. Mais garçon, pas comme ça. C'est où décider de faire tout passer pour Jésus. Oh, Jésus est mort, après toi, jours le ressuscité, pas vrai. Eh bien, c'est normal. Si dit que c'est Jésus-Christ sous la terre, eh bien, il faut faire même genre. Mais c'est courir à la police. Pourquoi c'est causé Nous ne pouvons pas en À la police pour faire qui ça' bouche, c'est où Jésus-Christ. Il y a un four en courant qui est en tête. Il y a un clou sous quoi parce qu'il est en Et puis après trois jours pour ressusciter. Bonne série de bêtises, frères et sœurs bien-aimés, dans le pays, nous avons toujours après. Pas bon ici, nous avons des pasteurs qui ont guéris la vie avec des graines de pinaise. des autres qui ont fait l'autre bread de l'eau l'eau de l'opielle pour guérison. L'autre là, on j'allait monter sous l'autre là, le fait le piafé, la guérison. Franchement, frères et sœurs bien-aimés, je ne jamais me suspendre si pour poser question c'est quoi l'histoire? Eh bien, type ça frère, et ce bien aimé, depuis l'elfine court il entre dans la police. Eh bien, s'entendez, côté hein? qui pagaye la police, il n'est pas allé là. Même sotil pas ka sortir par ces populations, à file mon yo tant de pou pour touye et puis après trois jours pour le ressusciter bien vivant parmi moi, même je fait pour Jésus-Christ avant de monter dans le ciel. Mesdames, mademoiselles et messieurs, sous tête, les est sous épaules. Mission navire militaire Canada, fini dans le pays d'Haïti. Selon ministre de Défense Canada, qui s'est... Anita Amant, des navires Marine Royal Canada, qui t'a fait patrouille depuis 2 de mars 2023, fini mission yon 19 la, dans le pays d'Haïti Oh my god, oh my god, mission <laughs> hum? yon termine. marine qui te entouré de l'eau. Pour porter soutien ensemble avec les peuple haïtien qui ont besoin de sécurité dans la région. Et vous continuez continuer soutenir les peuple haïtien dans l'effort pour un avenir pacifique et prospère. c'est ça bien aimé. Vous avez humour la vous faire tête qui est gros ami. qui dit, gros nom, tout est tichin. Papa m'a toujours dit ça. Gros non tout est chien. y ti noms pour des y a mezi Et puis, Kounya après, sécurité au film était sous la mer. Donc, poisson est à l'aise là, papa poisson. Nous préférons des petits poissons, franchement. Nous n'étions pas à l'aise, oui. Les bateaux canadiens font un travail extraordinaire sous la mer. Ils font un travail tête chargée. Et ils promettent, nous, qu'ils continué à soutenir les Pays-Bas. Nous sommes pour un avenir pacifique et prospère. Nous pourrons prospérer, frères et sœurs bien-aimés. Hey! Ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti, Sébastien Carrière, réagit, remercie l'équipage marina, pour bon travail qu'il fait sous la loi pendant deux dernières semaines. Mais ok. <laughs> il pas commenter trop, ok? Mais... Monsieur, si vous faites bon travail, papa. Vous faites bon travail. Puis il y semaine de Nous parlons de nou pétrole. Oui! Nous pas ouais manganèse wow. nous pas ouais fer nous pas ouais plomb nous pas ouais gauche nous pas ouais droite nous pas ouais sodium nous pas nous pas hdso4 <laughs> hey. nous pas ouais iridium nous wow. ouais canada volé OK même dit nous gros no, nous troue petit chien nous devons penser ces blagues rappelez vous c'est premier ministre Canada Justin Trudeau qui a annoncé ça 14 février pendant l'ital à la 44e réunion CARICOM donc bato sa yo frères et sœurs bien-aimés au t'a gémission ramasser information sur leur pour bien comprendre l'insécurité. allez simbi dans l'eau allez non ça veut dire l'assassin Bio, yo te vine rencontrer. Voilà. La baleine, la sirène. Ah, ah, ah! Canada, c'est, monsieur! Chapeau tombe dans la main. tombé tombe dans la mer. La baleine, la sirène. chapeau tombe dans la Ah bon? Mission bateau, yo frère, c'est ça bien aimé. C'est venir ramasser information sous la mer. Eh, eh. Ah, ah! Qui est-ce qui habite dans la mer poisson. Oui, poisson. Même bien qu'il y ait l'autre bête, mais toutes ces poissons. Tu comprends, toutes ces poissons. <laughs> et nous connaissons, nous des esprits dans l'eau, frères et sœurs bien-aimés. Hein? Nous avons des esprits. Mette à Oh, ok. Quand Mette à gouer, vous voilà. Canada croisé ensemble avec Mette à Yo ramassé un pile un pile information sous insécurité k'ap ravagé pays d'Haïti. Et puis nous m'a traité tant de peuple haïtien nan vini au Canada ap contacter baron quand même. Nou traité tant. Canada pour pli bien comprendre insécurité a, l'a contacté baon, l'a contacté grande Brigitte, li pa étonnant nan jou k'ap vini yo tande quelques troupes qui débarquer et puis c'est militaire yo ap sécuriser pou yo mieux comprendre insécurité a papayisien. On <laughs> s'est nappé d'Haïti, nous toutes mourrions déjà. Aussi simple que ça, puis au milieu comprends insécurité. Lui paraît étonnant, on t'a dit, débarqué dans quelque péristyle, il a fait ça pour lui. Puis bien comprends toujours. Samedi là parce que bandi il prend point. À la traque pour la veille, c'était gros rose amica pensé pour. Mesdames, et messieurs, c'est moment pour déposer valises nous, la commune au calme. Guéyette Maître Ronald Richmond qui mettait un barcode dans la croix Pierre James Vladimir alias Doudou membre gang Kanamaron qui était morti dans l'hôpital général dans jour passé et puis sont à la ressusciter au cas <laughs> Mais c'est quoi l'histoire hein ou mourit dans l'hôpital général et puis ou aller ressuscité non ou aller ressusciter dans la commune. que c'est ça bien aimé Aïssiétois, je fais une série de bagay pour yon Et Non. nation si Les que commissaire Bandia en bas en outre des frères et bien-aimés comment l'État dépale. On a lé! On Alias. Ok. On va mourir. On va mourir. On On On <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Comment fait cana on a volé poule? Mais c'est quoi l'histoire? Cana m'a on a volé poule, mais volé cana par là où? Qui nous gagne ça au Canada? m'a, ou? Cana ma ou on? On connaît le m'a on qu'on si poule poules zone. On avance nos gars. On deux On a deux Chef là. Chef là-bas. Chef là-bas. Chef là Chef là Chef là Chef là fait Chef là Robinson. James. Papa Chef là qu Qu'est-ce ça? La joue passé, c'était belle boss m'a l'hôpital papa chéri. Papa chéri. Bon papa chéri. Non. On va aller joindre garçon. Papa chéri, on va le mettre dans bon. Attendez garçon. À la traque la Papa chéri. Papa chéri, mais c'est quoi l'histoire? Ça m'a dit comme ça. Depuis on, a de on, a de on a de ça, est On on va parler bye. non. Non pas si ici papa. tant es Quand tu Ce un bon me tu es un bon cher. Quand tu es tu voilà le thème. Vous avez vérifié, frères c'est bien c'est qui fait les gens. Je ne qu'on est qu'on les petits dans la zone où on vole les voilà. garçons, voilà. Papa, je Papa Papa, je Papa, je Papa, Papa, Papa, je Papa, pas. Je Je Je Je ne papa Je ça <t 'es> <t 'es> bon, so j'en ouapche... Ça Ça Ça Ça <laughs> Comme si, vous avez des gens même si été volés, volé vous pas de pas de vous pas Même si vous avez volé, parents, parents, parents, parents, parents, parents, vous avez volé. Même vous dit, vous volé. la saint et puis, vous dit, vous avez de Non, dans l'école, on vous que l'école, vous pas de volé Mais dans famille, vous et puis l'argent en bas, vous me faites ça. Ça la traquer pour la vécaïté. Toujours dans la commune Okaï, le commissaire Richemont arrive et mettre en bas la corde France-Augustin. frère c'est sœurs bien aimé, rappelez-vous, on a un jour passé, il y a eu un cambise qui est mort par balle dans la commune. Entre les bandits qui ont dépalié le commissaire, c'est extrêmement important. Oui, le France-Augustin, alias. Je pas France. français ne sais l'autre France, bon la le L'écoute, l'habitant de Cadésie Cadésie oui, ok. Ça qu'on est dans mon Je ne pas pas qu'on ait rester calme. Parce que bien même mêmes bral dans la police, t'as dit, bral dans la police, bah, bral dans la police, parce que quand vous un des arrêté, yo, négro tombé de, de parler pour pas qu'on ait rester calme, ou pas qu'on ait ou ouab de parler, mais c'est quoi l'histoire? Moi-même. Je vais la police, frères et sœurs, Je vais aller avec vous. Et puis, vous <laughs> voyez, yeah, je Gros palto. Et Gros palto, seulement lui qui va arrêter. Donc, hier, j'ai mis en bas code Gonzalo Castillo. Donc, frères et sœurs, bien aimé, mettez-vous mette en bas code. Et puis, ou même en tant que policier, vous voyez, vous arrêtez un nègre comme ça qui est en corruption. Aïe, aïe, aïe, mon cher, je ne Là, ça va ma vol. Oh. Pou valè mi zèm pa sa. même policier nan pays Ayiti, voye m à l'arrêt ton nèg. Ki gagoté l'argent lona, nèg ris boulik mon garçon. Depuis ces journées soleil, m'passé tout ton sel bò mondou. <laughs> Depuis ces journées soleil, m'passé au bordel. Ni pou m boire bò granoucho. Et vous ma manion, gars, ça marché Marché, tade. Mais ça ma poule, et puis, En allez, En Depuis, la m'vin, arrête là, avant même m'ouvre dans commissariat. C'est pour dire, oui, mon Dieu. Ça te vole, mes amis, ça te prôm. Mais, ouais, j'en ai dit, maman m'a dit, y'a manger, mais c'est comme ça, y'a témoigné. Oui, maman m'a dit, m'a dit, volé je me de que je ne pas sérieux. Comme ça, elle Bon, pas un de Je ne tout Je <rire> ne la police. Je ne pas Je Et puis je ne pas physique. Je courir. tout examen net. faut mal dans la police, et coup de main. Ay, ne gloprano, ne de je ne peux pas dire parce que je parce que me que ça. dire Je pas dire pas que avec le moment qui m'habitant dans, avec Tiva et M'a avec Timoto, je me dis que Timoto gris, je toi Va la m'vendi. pas espoir? Je ne pas dire que ne pas dire que vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas dire que vous pas pas a balé en mer ou elle A la traka boule avec Haïti papa dans le pays ici là. Non bandi, son ba extraordinaire. Ou fait jéré en chèche. Ou dire c'est tout yé mèk volé. A la traka papa. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti la République des coquins et c'est volé ou au Capriti. Mal tombe sous vidéo ça, me dit waouh Wow. Wow. Mais ça qu'on souvent dit, en pile, en pile moun, malheureusement, yo pas kowe. Yo que c'est seulement dans capitale capital la, ge, intellectuel. Et tandis que, capable de dire, la majorité intellectuelle dans la là la, échoué. Mais habitants, frères et sœurs bien aimés yo yon connaissance. Et l'or son habitants qui arrivent non niveau, frères et sœurs, ils disent, la travail, pas de pièces moun qui capable de et façon yo exterminer moun sa yon, façon yo humilier moun sa yon, frèz et sœurs bien-aimés voye yo on côté et bien jounen jodi a gardez nan kisa pays d'haïti trouvel et président jovenel moïse prend même bagay sa anpil nan nou konn citoyen sa kap ap fè yon travay extraordinaire sou rezo sosyal yo abèj univers wow marché nan vil provensyo wow se Tellement extraordinaire, frères et sœurs bien aimés franchement, ou pas bah mot. Frère Pam, félicitations, bon travail. Mon cher, les croisés ensemble avec paysan ça, frères et sœurs bien aimés paysan ça, qui a expliqué comment yon s'en jemoplace, président Jovenel Moïse te construit, a gaspiller, Tandis que Pic Makaya a pris du feu. Pour qui ça, sa, s'en pas continuer, produit pied-bois pour nous porter dans le planter dans le monde qui a pris du feu. Mais malheureusement, ça n'est pas fait. Et quand on n'a utilisé le proverbe créole ça. Mettre choix là tomber, qui est-ce qui peut changer de frères président bien aimé, tendez ça ensemble avec. Bon, en fait, ça qui passe c'est ou pas ça, en <laughs> Et même ben bon, réponse mais choix ça qui peut changer Ça qui peut changer choix Je tout à fait je venais à qui Qui est-ce président qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce projet qui est ce président moui, le qui est pour pays? Qui est ce qui je toujours dire le si Haïti poko disparaître c'est grâce ensemble avec moun sa yo. si Haïti poko disparaître frères et sœurs bien-aimés c'est grâce ensemble avec moun sa yo. l'a difficile pour yon politicien en capital la font déclaration comme ça parce que yo pas konnen importance parce que tout politicien yon Yon seul côté y a bataille pour y rentrer pour y aller voler c'est seulement dans l'état. Mais pièce nan y pa pas les capacités pour faire ça. Niveau réflexion pas arriver là frères et sœurs. Parce que citoyen ça qui n'en mon, t'a planter la tête. nous capable di de dit depuis tout petit. Ils connaissent les gen bois planté un côté qui ça ça fait. Parce que agriculture c'est vrai politique là, seulement l'agriculture, il a un de travail qui est capable de faire dans le pays d'Haïti. Mais malheureusement, son paquet de bonnes autorités sans son paquet de bonnes choules oligarches, je ne sais pas expliqué le dernièrement, vous avez des gens qui montaient monté des structures politiques. Vous n'avez pas de vision de ce là. est un objectif yo, c'est déstabiliser pour que vous capable toujours faire transition, pour que vous capable toujours gain pouvoir, pour que vous Mais vous n'avez pas aucune vision pour le pays. C'est ça que fait. bourgeois gens qui ensemble avec vous, yo. immédiatement, le président Vini, lui-même, travaille pou pour que réforme capable de pour que le pays soit capable de sortir un impasse qui difficile. Un impasse difficile, ça, c'est le bon pour vous. Et vous avez toujours levé contre le président. Ce n'est pas pour sans raison, il dit clair dans le pays d'Haïti, l'union fait la force. Et l'union fait la force vraiment. <laughs> Parce que depuis force, unie, pas capable de résultat. Pas capable de résultat. Ça, c'est sûr. Ou abdim comme ça, pays, ça et là, est-ce que nous unis? Oui, nous sommes unis. Nous sommes unis pour faire corruption. Parce que côté... 5 grain moun kapab mettre tete yo ensemble yo gen seul objectif craser, briser, déstabiliser, réduire pays ensemble, pou ke yo kapab rive nan l'état. Avec nous-mêmes qui pa ka mette tête nou ensemble, pou ke nous fè réforme nan peyi pou pour que l'Etat l'état yo kapab fonctionner, je yo suppose fonctionner. Moun sa yo ki tête tete yo ansanm, 5 grain sa, yo toujours pote la victoire parce que yo uni yo ansanm. Donc nan peyi d'Haïti, oligarque corrompu yo uni dans le pays d'Aïti, tout le système est inélu. Dans le pays d'Haïti, les prostituées politiques sont inélues pour les briser. Mais malheureusement, nous-mêmes qui disons nous voulons le pays a changer, nous ne pouvons pas décider. Donc, frères et sœurs bien-aimés, comprenons qui côté le président Jovenel Moïse Soti. Et l'autre des paysans ont le travail, frères et sœurs bien-aimés, yes, ka et puis il qui le et vous êtes capable de faire mettait barrières pour les jeunes, des petits ouvrières tire les jeunes, mais toujours était debout. Et les nègres ne sont pas capables de s'en la Donc, souvent, vous pousser paysan paysans à mettre côté, pour les pour gros pa pour Pas gagner pour les jeunes, pour les jeunes, pour les nombreuses. Parlez, frères et sœurs bien aimés Nous sommes capables de monter sous page à Belge univers, pour que nous sommes capables de regarder le reste Donc, l'entendez, paysan, qui parle, Wow, politicien, sont as supposé, allez, jouen, pour faire l'école, pour yon. Parce que, vous ne pouvez pas rien dans le pays d'Haïti. Frère, bien aimés ça, qui a sorti, dans la bouche, dans la bouche, dans la dans la bouche, la ou pas qu'on chante dans bouche, un politicien qui dit qu'il y a bataille pour le pays depuis 1900. jamais pour qu'on chante dans bouche. Gamoun nan oué qui ça l'a capable de faire. Li oué comment l'a capable de créer un emploi pour un pile moun. Li gè connaissance, li ge, capacité. Eh bien, frères et sœurs bien aimés les moun sa yo dans ce pays parce que y a pas sans pile misère. Y a bataille pour qui ki nan ville province comment yo te capable intégrer comment yo te capable yo? jean président dit jean président te kon di moun sa yo n'oublié depuis après l'indépendance ki loin loin yo faut nou rale yo tout faut yo goûter dans sacre les libertés faut yo goûter dans gâteau pays d'Haïti Eh bien malheureusement criminel nan port-au-prince manger président et so bien journée dis à frères et sœurs bien-aimés <laughs> j'en tout capable de suivre c'est que zoa koké nan gòjo Red red. Bienvenue dans Haïti pays spécial. <laughs> eh, hey, Dambala, frère, et sœurs, bien moi même, même ka galde ah, dans. On danse. dire et comme ça Dambala même. Amè du sikou lev, ti roul dans l'eau par terre. Oh my god. <laughs> Je ne son pas si normal. C'est ou même qui sont là Même si tes mets des rat blancs, les le dames bala bas, les fonds, ou la terre Oh my God, frère, et regarde comment dans ce temps. bonne vidéo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 <coughs> les esprits B Bonjour, jour au fait gasse puis on a collé ou -le eh, après ça on a dit c'est loi qui fait nous tel bagaille elle bagaille gogga qui dit le loi qui fait mon ma Elle ça loi gâté loi qui gâté moun <rire> Votre loi passe elle compte garder vous à tout défaut à la papa en tout cas j'aime toujours un dîles Haïti dictature l'appel des Antilles Haïti démocratie la République des coquées Salvador et aux Capbretons qui vivra verra qui mourra moi bonjour merci parce que vous tapez suivez avec attention merci pour fidélité ou patience soumous pour aller m'abriter ou papa bonjour parce que c'est lui même celle qui est capable de protéger ou bah la vie en la santé bonjour bonsoir tout le monde nous sommes Céphuco et Nabkouazi dans l'autre vidéo pita 7h bisous bisous and love